Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant le prochain projet de Naughty Dog. Leur prochain jeu qui est en production depuis quelques temps et Neil Druckmann a commencé à évoquer ce projet au cours d'une interview, d'un entretien accordé au magazine The New Yorker. Et on peut dire que les déclarations de Neil Druckmann sont assez énigmatiques et on pourrait penser que le prochain jeu serait enfin la nouvelle licence tant attendue. Au cours de l'interview, Neil Druckmann revient un petit peu sur son parcours en expliquant qu'il est arrivé chez Naughty Dog il y a maintenant une vingtaine d'années, alors qu'il avait moins de 30 ans, que son premier projet important était donc Uncharted 2, sur lequel il a été co-scénariste aux côtés de Amy Henning et de ses équipes. Hasard ou non, Uncharted 2 a été le premier jeu Naughty Dog à recevoir le titre de jeu de l'année. et C'est vraiment le jeu qui a dynamisé et propulsé le studio à son sommet, bien que Naughty Dog avait déjà percé dans le passé avec la licence Crash Bandicoot et Jack and Dexter. Mais le plus important, c'est à la fin de l'interview où Neil Druckmann évoque le prochain jeu de Naughty Dog et il annonce tout simplement que ce prochain jeu sera structuré comme une émission de télévision bien plus que les autres jeux t Dog et donc ce changement d'orientation nous laisse penser qu'il pourrait donc s'agir d'une nouvelle licence et non d'une suite puisque du coup, bah, s'il y a un bouleversement et que ce prochain projet est vraiment bien plus structuré comme une émission de télévision que les anciens jeux on voit mal changer l'orientation d'un The Last of Us ou d'un Uncharted, même si on va pas se mentir, cette déclaration reste quand même assez énigmatique et qu'on ne sait pas vraiment ce que Neil Druckmann entend par une structure d'émission de télévision. Mieux encore, Neil Druckmann a confirmé que pour son prochain jeu, il ne sera pas seul à l'écriture. Donc pour cela, pas de grand changement puisque en 2013, il était déjà en duo avec Bruce Trailly pour l'écriture de The Last of Us. Et en 2020, il était en duo avec Hayley Gross pour l'écriture de The Last of Us Partie 2. Mais cette fois, ce n'est pas un duo puisque Neil Druckmann annonce tout simplement qu'il a recruté une équipe de scénarii, donc plusieurs personnes pour écrire le prochain jeu de Naughty Dog qui sera sans aucun doute là encore très scénarisé, très narratif et euh, bah, cela nous met déjà l'eau à la bouche. et On a déjà hâte d'en savoir un petit peu plus, déjà de savoir de quel jeu il s'agit, si c'est bel et bien une nouvelle licence ou une suite qui pourrait être uniquement The Last of Us Partie 3. Puisque l'on a appris ces dernières semaines qu'un nouvel Uncharted serait en développement mais ce n'est pas Naughty Dog qui s'en occuperait, ce serait un studio externe euh, de Sony, enfin un studio first party de Sony qui ne serait pas donc, Naughty Dog pour être simplement superviseur du projet. Donc on a vraiment hâte d'en savoir plus. C'est tout pour nous. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous on se dit à très vite parce qu'il y a encore beaucoup d'actualités qui arrivent notamment autour de la série The Last of Us. À très vite les amis. Prenez soin de vous.